Aujourd'hui, Fiat Punto, c'est une voiture, plutôt un vieux modèle. 2007 qu'elle a été immatriculée. On va voir ce qu'elle a sous le capot. C'est une petite voiture qui, ça, elle braque super bien. Très magnifique. Et alors, quand on fait plus que du 130, ça fait pip du 130, elle a été réglée pour la France. Très bruyante, je ne sais pas si on, si on va l'entendre, mais, <rire> mais elle a eu plusieurs petits problèmes. Le tableau bord est bien. Toi, comment tu la trouves en fait eh bien moi je trouve qu'elle est agréable à conduire. Je me suis vite habituée à être plus basse parce que dans ma voiture on est plus haut par rapport à la route. Ouais. Et euh, non elle est agréable. Malheureusement c'est les circuits électriques qui... qui sont un peu bizarres dans cette voiture et qui tombent en panne les uns après les autres. Mais bon, voilà. Ouais. Et alors, on n'a pas de reprise, il faut, si on veut dépasser, il faut vraiment avoir le temps à l'espace de, de dépassement parce qu'elle n'a ouais. plus de reprise. C'est pas très bien à son horizon, mais je m'attendais à vraiment pire que ça. Autoradio à l'ancienne, il euh, n'y a pas... Il n'y a pas régulateur de vitesse, tout ça, non, oh il n'y a, a pas. C'est un volant très simple. On sent qu'on a... roule, hein Est-ce qu'il y a un klaxon Oui, il y a un klaxon, oui. Très peu de rangement. Elle est vraiment très simple. À l'arrêt, elle est très. Il y a pire. Hum. Alors, euh. On va caler C'est <rire> une petite mamie. Il y a 5 vitesses quand même. Elle est bien propre. On vient de la laver. Il n'y a pas d'accoudoir central. Et vous voyez qu'elle freine quand même assez bien. Ouf. Tant qu'elle démarre, on est content. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Martin Je vais euh, prévenir qu'on est ici. Ouais. Le coffre qui, se, qui ne s'ouvre qu'avec la clé. Voilà. Oups. Un petit coffre. Mais on peut rabattre les sièges s'il n'y a pas de passagers.